L'œil est notre récepteur de lumière. Il l'analyse et envoie les informations sous forme d'un courant électrique au cerveau par l'intermédiaire du nerf optique. Voyons plus précisément sa composition. L'œil est composé d'une cornée, d'une pupille avec son iris, d'un cristallin, une rétine et enfin le nerf optique. La cornée est une fine couche de cellules. Elle est transparente et elle assure la protection de l'œil contre les agressions extérieures. Elle doit être régulièrement nettoyée grâce au liquide lacrymal et au mouvement de notre paupière. La pupille et l'iris permettent de régler la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. La pupille correspond au trou et l'iris aux muscles qui modifient la grandeur de l'ouverture. Quand la lumière est importante, L'iris se referme et la pupille est fine. C'est l'inverse quand il fait sombre où l'iris s'ouvre et la pupille se dilate. C'est l'équivalent du diaphragme dans un appareil photo. Le cristallin règle la netteté de l'image. Il est constitué d'une membrane transparente ressemblant à une lentille convergente reliée à des muscles. Ceux-ci vont tirer ou pousser sur la membrane de façon à régler l'image. Expliquons ça au travers d'une petite vidéo. Pour voir convenablement un objet situé au loin, le cristallin doit être étiré. À l'inverse, et selon la distance à laquelle on veut observer, il va falloir contracter, bomber le cristallin. Là, on voit bien le G. C'est ce que l'on appelle l'accommodation. La rétine est la zone au fond de l'œil sur laquelle l'image se forme. Elle est constituée de cellules qui vont transformer l'information lumineuse en courant électrique. Chez l'être humain, ces cellules sont de deux types. Les bâtonnets qui permettent de percevoir la luminosité, clair foncé. Les cônes qui eux permettent la vision en couleur. Il y a de façon logique trois types de cônes. Ceux sensibles au vert, au rouge et enfin au bleu. Le nerf optique envoie les informations électriques produites par les cellules de la rétine jusqu'au cerveau. Les défauts de l'œil sont en général liés au cristallin qui ne fait plus convenablement son travail d'accommodation. Ou cela peut être lié à la forme de l'œil qui est soit trop court ou soit trop grand. On développera dans cette vidéo plus particulièrement la myopie et l'hypermétropie. La myopie est un œil qui est trop long ou un cristallin qui converge trop les rayons. Un myope voit flou les objets lointains. Dans ce cas, il faut corriger ce problème avec une lentille divergente adaptée qui servira de lunettes. On peut également envisager une opération visant à raccourcir par chirurgie l'œil. L'hypermétropie est le cas inverse. C'est un œil trop court ou un cristallin qui ne converge pas assez. On peut corriger à l'aide d'une lentille convergente comme lunette. Évidemment, on ne peut pas rallonger l'œil par voie chirurgicale. Le cristallin a tendance à s'opacifier avec l'âge. Ce qui a pour conséquence de diminuer la luminosité et peut conduire à la cécité. On devient aveugle. C'est une maladie que l'on appelle couramment la cataracte. On peut facilement de nos jours remédier à ce problème en changeant le cristallin par un cristallin artificiel. C'est devenu une opération presque courante. Incroyable non Un problème peut également se présenter dans la rétine. Chez certaines personnes, les bâtonnets verts ne fonctionnent pas dès la naissance. C'est très souvent lié à un problème chromosomique. Ce sont des personnes daltoniennes. Leur vision des couleurs est donc différente. Il y a aussi la presbytie, qui n'est pas un défaut de l'œil, mais une perte de l'élasticité du cristallin liée à l'âge. Pour les personnes atteintes de la presbytie, il y a une difficulté à voir correctement de près. En effet, le cristallin n'arrive plus à accommoder. Pour corriger ce problème, il faut des lunettes de lecture, on parle de loupe, ou de lunettes progressives qui permettent la vision de près comme de loin. Enfin terminons par l'astigmatie qui est liée à une malformation de la cornée, celle-ci n'étant pas parfaitement sphérique. Les personnes astigmates ont donc une vision floue de près comme de loin.